Le programme Tandem c'est un programme qui s'adresse aux jeunes français et allemands entre 14 et 17 ans. de ist die Sprache zu lernen, Il y a des jeunes qui ont à peine 14 ans, il y a des jeunes de 17 ans, donc il y a tous les niveaux. C'est aussi un objectif de respecter aussi le, le niveau du partenaire. On est arrivé hier. On a fait la bise aux Allemands parce que ça brise la glace. Comme ça, on est direct ensemble. Et voilà. Als wir da die Franzosen getroffen hatten und wir die ersten Gespräche hatten, hat sich alles dann zu positiv entwickelt. und hier in Berlin zu sein, es ist einfach toll, die Stadt zu besichtigen mit den anderen Leuten. das macht Spaß. Ben, on est Berlin on est uh, là. Et puis, je trouve bien que nous faisons beaucoup des activités. Aussi en Berlin, on a visité beaucoup de choses. Et après neuf jours de séjour ici à Berlin, on change et cette fois on part pour Angers. J'ai été participant il y a trois ans, je me suis beaucoup amusé. Voilà, J'ai appris beaucoup en allemand et en plus euh, voilà, je me suis fait des amis et me voilà animateur encadrant dans le stage où j'étais participant avant. verschiedene kulturelle sportliche Aktivitäten vorgeplant, geplant, mm -hmm. aber auch natürlich euh, Sprachanimation. On est, on est tout de suite de, dedans avec des Allemands, donc on parle tout le temps en, en allemand. Uh, ich mag um, der um, Atmosphäre. Um, weil wir sind, uh, immer zusammen mit um, den Deutschen. Il y a zinziers d'intact, mais il y a une ferche de nos partenaires, il a une grosse tire, assiste der tire de dermarte. Et ben là, uh, c'est les mots qu'on a vu. Sie lernen zusammen und korrigieren sich gegenseitig. Das ist die echte Sprache, würde ich sagen. Ich finde es auch sehr gut, weil man kann gleichzeitig Spaß haben, aber auch was lernen, neue Leute kennenlernen und mehr Vokabeln und sein Französisch verbessern. Also die Originalität dieses Programms besteht darin, dass alle Aktivitäten, die vorgeschlagen werden, immer lustig inszeniert werden. Zum Beispiel heute Morgen sind wir auf den Markt ankaufen gegangen, haben wir die Preise und Ausdrücke äh, bemerkt. Äh, ist grün äh, und weiß. Äh, non plus, n'est pas la saison. Je voudrais non, non, non. Alors, 55 centimes, s'il vous Und dann mit diese Elementen haben wir eine Inszenierung gemacht. J'adore bananen, bananen, bananen. Mais je veux pas de bananes. J'aimerais plus des pommes. Je vends obst, das ich selbst angebaut habe. wir möchten äh, zwei Enten in Okay. Okay. Oh, Emma, qu'est-ce que tu veux Mon but, ça va être vraiment de resserrer les liens entre eux, pour que ça soit vraiment un groupe uni et, et pas deux groupes de, euh, de cultures différentes. Vrai. Les participants font bien le tandem et parlent même dans le temps libre ensemble. C'est un groupe assez, assez homogène, ils sont, sont, sont très intéressés à s'échanger entre eux. On parle de la, de la musique, on parle de, de la culture, ce sont les petites choses de la vie quotidienne qui sont intéressantes.